Mais je vous dis que ça bug! Euh, <rire> oh putain! C'est de la merde en boîte! Hein. Ça marche comment maintenant là? C'est plus Java qu'on doit faire? C'est quoi? Si, si. Mais si? Taille où? Vite! <rire> Il trouvera pas là, hein. ça, c'est les configurations <rire> officielles. Hein. Il n'écoute pas. Ça va Coco, tu vois des cubes ou pas <rire> Tu y Tu arrives. vois la main dans ton tu inventaire vois. Tu peux bouger ta souris et ça fait bouger la vue. Ah oui Bonjour à tous C'est bienvenue pour un nouveau concept très attendu, inconnu, mais méconnu. C'est mon cul. Oh mec Regarde ce qu'il y avait dans oh. ce livre. <rire> Excellent. C'est trop bien fait. Oh, putain, bah oui, j'ai pas regardé le... Je <rire> euh, sais pas, Viens, commence... on va à droite. C'est comment on commence bah je sais pas parce que c'est vrai que Diversity de base on était dans un hub et là il a pas de hub C'est quand on commence <rire> On est bientôt arrivé. Je je vais suivre le... je suis le... La vidéo le show. là, elle est de rien. la vidéo Mais oui Coucou <rire> F3A, ah, c'est quand t'as... Ah bah Cryo okay. c'est pour toi le F3A si t'as des problèmes Bah oui c'est pour réunir ses idées de Ouais oui. Pour ceux qui ont des PC nuls. Wouah mais il bagne. <rire> OMC oh, Ouais, t'as un problème. <rire> Putain. Tu veux te battre Tu veux te battre hein tu veux te battre Arrête hein. J'ai plus du Alors Ah mon copain. Là mon copain. Oh là, oh là. Oh. C'est trop bien fait Adorable Oh regarde Dragon Alpha OMC oh, Et voilà, j'ai l'alarme à l'œil. T'as connu toi Cryo Diversity alors j'avais regardé un épisode. <rire> quoi, oh très beau bon lampané J'ai eh, entendu des. J'ai débloqué un passage secret. Oh, Attendez mais. Boss, allez, hop, peux... Et vous passez ah, à côté oh. de plein de choses les enfants hein. Ouais mais.. Tu, tu, dis rien Cryo, dis rien oh, <rire> Ah oui plein de choses. Oh, ouf, oh yes Ah bah non. Waouh Ah il faut entrer le code Je dois insérer le code Quel code le code est le nom du créateur de Diversity. C'est écrit là. Oh. Donc c'est Il Faut l'écrire, faut l'écrire. Oh, T'inquiète, je vais l'écrire, <rire> je vais <veux> l'écrire. <rire> faut le livre, le livre qu'il y avait, le livre. Non non non, je prends juste le papier et je le renomme. Ah oui, c'est un génie. Ah c'est bon. Let's go, je suis trop forte, allez Bien Montre ouais, je n'adège. merveille. Oh c'est là qu'il faudra mettre les laines. Enfin les laines, les. Oh là. Je ah <rire> non. Alors attends. Oh Je ne vois plus rien qu'est-ce qui se passe Wouah J'ai <rire> oh, oh magnifique Oh là c'est un peu madore <rire> euh, Ok bro 5, Oh non, créo t'as installé le non, cheval merde, de l'autre dans... Merde <rire> Oh il y a un petit, un petit cheval de droit. Putain, genre on t'avait dit de pas installer Java sur Internet. Euh... <rire> pas, pas. Vas-y, euh, genre j'ai un seul... Genre vraiment, j'ai perdu mon armure. <rire> Mais fermez là Il y en a qui parlent. Là on ne peut pas la parole aux gens Mais ta gueule Oh la vache, Mais ta gueule Il y a pas son, il pas son. Ok, ok. C'est que c'est vraiment sympa les couilles du dialogue Oui J'ai la gueule Le monument doit être complété Oh regardez, c'est les planètes Les C'est le mec qui comprend rien C'est les 8 planètes du système solaire On a déjà, On a réussi, on a gagné Bravo Oh Ça La putain c'est, j'étais en train de compter en plus Q-Magnette, plaisante. Incroyable. Incroyable. Et ça va ton PC il a tenu le coup Je pense que ça doit être peut-être ici qu'on va qu'on mettre les laines non Bah c'est ce qu'on va trouver, ouais. À laine, euh... ouais tu parles d'un monument ouais. Attends tiens on va tester. En Quoi mais attends, ramassé laine laine qu avait là. mais attends mais elle a, elle, attends elle a, elle a compris Vas-y Je suis mais sûr c'est ça Bah oui Attends mais.. Mais oui, c'est bon Mais non. Je voilà. te jure Eh, hey, incroyable oh. Vous savez oui, bon, hein. ben, euh... <rire> oh. oh. oh. Elle a réussi Mais attends J'ai <rire> oh. oh. oh. oh. pas eu crever T'es fait par terre What Oh t'as vu par terre Mais c'est super stylé Regardez, appuyez sur elle Les achievements et, ses... et tout Ouais il bah des des filles des filles. il découvre minecraft Ouais non mais, non, mais, mais oui mais... Est... Si... <rire> mais s'il détruit perso... Euh, ah ouais allez, allez, bonne euh, aventure à tous Ah oui c'est personnalisé hop. pardon On fait quoi C'est incroyable là, a... y y'a toutes les laines ici, regardez, y'a la verte, y'a la bleue et puis voilà... C'est une bah, blague a... allez, hein. En fait faut ouais. juste récupérer les laines comme ça là J'ai sauté dans le vide hein, vous inquiétez pas Ok Hop et là a... C'est normal Oh Elle voilà, voilà, est morte Du coup t'es où, t'es où, Creo euh, <rire> euh... La laine rose Oh, venez tous ici <rire> Oh, <rire> sûr que ça <rire> tu me casses les couilles <rire> non <rire> oh Non En vrai, je t'ai vu venir, mon petit <rire> Je l'ai vu venir Je l'ai senti gros <rire> comme une maison, là Oh, bordel C'est bon C'est moi qui vais non. Bah, Il se passe rien fait Mais si, venez tous <rire> Oh mais ah oh bah non Alors commence. ça Eh bah non, oh, putain, putain, putain. Alors, bah non oh Oh Mais attends Mais, si ils en reviennent... mais quoi Attends t'es en train de dire qu'on va devoir faire tout ça là Y'en a beaucoup est Mais attends laisse lire au moins mais putain tu Arrête. casses tes couilles Bon ça c'est pour quitter ok voilà. Donc là il faut hop on the wrong track. Eh, si y en a un qui appuie sur le levier, de toute façon, c'est pas drôle, je le sais déjà. Ah, putain, oh. ah. oh, ça. Ouais, ça se fait par tous. Wouah! voilà, c'est un dropper! C'est un dropper, les gars. Mais y'a pas d'eau C'est vrai. Donc, euh. Du coup. c'est un bus à l'envers, non? C'est un bus à l'envers? Ah ouais Oh Ah faut monter Eh c'est trop fort oh Ah putain d'accord oh, Ah putain mais je suis vraiment d'abruti Bah non bah... Ah par contre attends Euh... vas-y Mais putain ah. Ok... Mais putain Il faut que tout soit ouvert et refaire... Mais putain Je baisse les yeux, Merci Dragon Alpha euh... De rien Attendez j'ai pas fini <rire> <rire> J'ai On a une chute. Je t'ai Ah Voilà Je t'ai ouvert ce que j'ai pu Dragon Alpha mais il faudra que tout ouvre en bas voilà bah, Vas-y fini avant... Euh... Ok Vas-y, vas-y, euh, vas Créo Il est allé où après, Créo Bah, eh bah ben, voilà oh. Ah oui, là, d'accord Ah, faut enlever les nuages aussi, hein Tu t'es foiré comment, Coco Bah, il y a des échelles, je me suis gassé à la gueule <rire> D'accord Oh, excellent, non, ouais. On un en lit, là Je suis non là, euh... c'est bon. Non Si J'ai failli tout non, gâcher J'ai failli tout gâcher Oh, oui tu... Je te vois, t'es plus haut <rire> Oh, non oh. Ouais. Il est mort là. Oh non. Oh les ça mecs, il y a un checkpoint automatique oh, Mais... Il est où le checkpoint Eh ben, je suis juste au-dessus de vous, tout pile. Attends <rire> oh. Ok... <rire> Vraiment là <rire> <rire> Attendez qu'on se met là-haut, on a ton Argonne alpha, ok ouais no <rire> Ah ça va <rire> oh. <rire> Oh, oh non mais vas-y <rire> c'est vraiment la merde ce le... non mais attends c'est <rire> ah oh. va à droite dragon alpha c'est ça le, le la vraie astuce à non à non, non non oui oui à ah. droite, voilà Et comme ça tu passes pas par les trappes et donc t'es pas obligé de sauter dans le bus Non non, Dragon Alpha, non, non non non Non, oh non Non, <rire> non Non <rire> non. Non. <rire> non Oh non, j'suis vais... envie Non comme <rire> non. Alpha Je pensais qu'il fallait descendre <rire> Et voilà wow. okay. Let's go non, mais... Bien Ah, ah ouais c'est par là voilà. <rire> <Putain. rire> Vas-y, vas-y Créon, te laisse l'honneur d'y aller <rire> Ok Tombe pas <rire> <Shainbolt>. <rire> 5 <rire> okay. go. Donc du, Let's coup, go. du coup, on peut prendre la laine, c'est ça Ah non. Non, bah non non parce que tu vois tous les parties qu'il y a, faut les faire, je crois pour avoir la laine, non dedans, si je comprends bien. OK, bon bah allez. Mais en plus, c'est même pas comme si on peut se diviser, tu vois le truc. Ah ouais, bah grave. Et parce que ça du coup, ça correspond même pas. En fait, c'est le, le tout l'ensemble qui correspond à une épreuve hein, finalement. Oui, ouais. Oh mon Dieu. En vrai, Franchement. Ouais, mais coco, oui. tu, tu sais que tu peux courir sur les trucs. Vous êtes fou quoi Moi je cours pas sur ça Ouais quand ça. Moi je cours droite. juste sur l'ignée de droite. Ah, oui. <rire> on a déjà fait des masses de temps, on va pas non plus. <rire> je me pose pas au cul hein je Me pose pas au cul J'ai peur <rire> C'est bon, on a terminé Ouah Bon non <rire> Oh j'aime pas. Mais comment t'as fait pour foirer gros bah. Oh, là... <rire> Voilà. <rire> mais non on est trop con T'es la.. la, la là, t'as chemin là Vas-y, Ah ouais <rire> <rire> yes ah, arrête bah oui il faut faire un double jump mais y'a pas de double jump Si Voilà Drago oh. Ouais. Sans courir, hein. mm. Je te le fais sans courir ah ah ah ah ah ah ah ah ah que tu ah sautes ah ah ah ah ah ah ah tu vas pousser regarde re regarde, -moi, Coco. regarde moi regarde. regarde oui! Oui! Ouais. Oui! <rire> ok, j'ai compris. Il a compris. Là, c'est pareil. Ouais. Non, non, mais vas c'est parce que j'étais pas parfaitement droite. Oh putain. putain. <rire> Comme ma bite. <rire> Waouh! Wow voilà. Ouais, oui, bah écoute, hein, on a déjà assez de temps. Allez, hop, tu vas, vas. vas. Allez. Spring <rire> in your step. Vu le nombre de parcours qu'on a à faire, euh, voilà. Ça veut dire quoi, Spring wow, in alors, your step euh, ouais sortir du caca, ok. Quoi Le caca c'est délicieux. <rires> <rires> <rires> ça prend toujours autant rire, c'est de la merde hein. Euh... Bah, c'est le, ah, le caca le le caca le le j'allais dire, encore dire une dinguerie. Et... <rires> Tape moi <rires> pour voir si je peux voler. Non mais regardez où je suis. Regarde. Ah trop fort Lève un ouais. petit peu les yeux Voilà Ah ça me lève Mais un peu Vas-y Ah Oh non j'ai pas ah, réfléchi pourquoi je suis allé là Ah si Moi ah, aussi c'est pas vrai. Oh non Il est où le portail en fait Il est en fait re... là Lève un tout petit peu les yeux Ah mais non faut aller mais Ça veut dire qu'en fait faut qu'on trouve un moyen d'arriver de là-haut Mais non je, je vois pas le portail, je sais pas où c'est que tu vois le portail Ah oui d'accord <rire> Bah oui, moi bah, je pensais que tu le faisais exprès <rire> Non, non, vraiment euh... Ah oui, d'accord, en fait, faut qu'on continue, qu'on saute à travers les brins d'herbe Et là, je crois qu'il y a un... une ouverture dans le trou Tout là-bas <rire> Le méga <-tron. rire> Attends, il faut faire un double jump, je pense, Drago, en diagonale Donc, euh... non, là, ça marchera pas bah, moi, arrière, je enfin. pense que, Non, je pense que c'est pas si compliqué que ça hein. J'ai vraiment la reine des ça. salopes Ok, bah on a réussi, attends, attends Coco quand même Ah bah ça va, il, il gère Il gère la fougère <rire> Ouais, elle sort pas les couilles. Ouais. Allez hop Let's go Waouh Noir OMG oh. C'est noir Ouais, oh ouais, oui, oui, oui, matelot. matelot Abandonné T'as C'est tombé où Là. Tain mais t'es... Il nous fait enculer un peu, non Oh <rire> La précipitation <rire> Ah mais on remonte pas à la surface <rire> God Alpha, elle fait son aventure, elle a déjà fini la map. Ouais, mais je, je regarde, non. je regarde, hein. Oh ah mais t'es encore là-bas, toi Mais non, mais ça, il faut pas faire ça, Coco Coco, va à gauche voilà. tout de suite, va à gauche, là, voilà. Voilà ah, okay. ok, non, là, c'est, Ah bah, ça va. Ah, en vrai. Euh, moi, je... je crois que c'est parce que j'ai sauté... sauté tout en haut. Ouais, t'es sauté. Ouais, j'ai sauté. Oh, de être sauté. Ouais Coucou. <rire> Let's go, Let's go, mon soleil. S'amuser jour et nuit sans parler de sommeil. Let's go, mon soleil. Voilà. Ouais. Bien joué. Ouais, mec. Là ouais. Allez. On attends, attends, attends, attends. Oh merde, je voulais regarder combien il en on restait. En vrai, on a bien, on a avancé assez vite. Hein. C'est juste le premier qui nous a fait euh, galérer de ouf. Mais. Oh il y a des. Ah slimes. oui, la, la fameuse statue de Yoda. Hop là. Ah oh, essaye! Oh non ouais. Mais fait. Bah, vous, vous êtes euh, débile ou.. <rire> laissez-vous faire, ça fait tout seul, ne sautez pas. Regardez-moi Regardez-moi <rire> Hop là du coup, Mais Bah oui Mais hop Voilà Mais ça marche pas Il Mais faut y cou... aller au moment où ça Mais... se lève comment ça me bloque mais oui, mais il faut y aller pile au moment... Euh... Mais, mais purée... Euh... Oh, ça va me ah, gonfler, là Faut hein. sneaker Faut sneaker Faut sneaker Comment ça, tu oh, veux... Putain, mais oui, faut sniquer. Non, c'est vrai Coup tu vois maintenant. Sneaky. Bon, ça, je Colo, si jamais tu arrives en premier <rire> devant ouais. le portail, n'hésite pas à le traverser <rire> Ah ouais oui. Bah j'y suis pas encore, vous inquiétez pas. Bah, en attendant, je vais pisser. Ça marche, <rire> Par chenille. contre, si quand je reviens, il n'y a pas quelqu'un qui m'a rejoint, c'est pas normal. Hein. Non Oui parce que. Non, j'ai. que c'est un loup pipi là qui nous fait. Euh... Ça va les losers GG. Ah. Oh, t'as dépassé Coco. j'ai oh, une <rire> Bon, d'accord. Bon. Vas-y. Oh, yes. Oh, euh... <rire> <rire> bon, allez. Let's go. Ouh. Ah, trop bien. C'est en fait genre des ventilateurs. C'est vrai, <rire> regarde. On dirait que t'avais un chewing-gum dans la gueule. Ah bah parce que je mange un kinder boy. Bon, bon, je... Ah bah Oh ah. <rire> Salut tout le monde Bienvenue dans un 5 inside J'ai rien compris de ce que t'as dit <rire> J'imitais Nicolas Lagas Ah Ah Lagas Oh putain de merde Oh putain, il que je recommence, c'est ça Quoi oui. Feur ah, Oh je sais où il faut aller Vous avez compris ou pas Non oh, Je sais oh, pas, pas pourquoi ils ont fait ça là-bas Merde Et il faut aller là, en face, sur l'échelle Ah <rire> oh, oui d'accord, ok <rire> Bon T'avais vraiment des de grosses merdes hein Bien ouais Est-ce qu'il faudrait pas suivre les traits bleus en fait là ah, si, si, ah ouais Mais moi je vois pas le portail. On oh. s'en branle Eh on Comme, comme t'as volé <rire> Comme, comme t'as volé non <rire> Comme t'as volé l'eau Comme t'as volé Oh merde Là, il y a quand même quelques risques de chute. Hein. Faut pas faire ça dans la vraie vie. Comme ça On était, était sûr, on était sûr, on était sûr, je le savais. Ouais, let's go. Let's go. La piscine. Vas-y, il y a Créo. Oh ouais. Ok. Allez, c'est parti. Il nous en reste combien là Oh putain. Il <rire> nous en reste deux. Il nous en reste deux. Ok. <rire> <rire> <rire> oh les copains, euh, mais y'a a rien. Euh, ah, c'est bizarre coups, ça. Je fais non du blade. Oh putain, c'est le. Ah merde, comment ça. Le, le, le haricot géant, là. Je suis plus comment ça. Ah ouais? Jacques? Ja oui. <rire> <rire> c'est juste, juste Jacques, ouais en fait. Jacques l'haricot géant. <rire> c'est le haricot qui grandit. <rire> Il me parle du même film là. Oh <rire> bien sûr, bien sûr Et pas d'un film qu'on a pris une heure à trouver <rire> J'ai pas, j'ai mal au vide Oh purée, tu le cours sur le haricot Ça fait le haricot, <rire> Ça haricot magique, c'est juste un nom pour le Viagra en fait <rire> C'est juste Le nom magique Ah <rire> oh, putain, j'ai pas, je chiale TP toi, Crio, y y'a pas de soucis, t'inquiète Non, je me TP point <rire> Non, mon honneur est en jeu <rire> Je vais montrer qu'il a le, le plus gros haricot ah putain, j'ai envie de y aller. Attends, j'ai quelqu'un de ma classe qui a envoyé une photo. Ah, de son haricot Dis-moi qu'il y a un courquet annulé. Tes photo de son haricot Non, putain, non, j'espère que. Oh, oui, bah The Castle is Lock. J'ai fait tomber mon Kinder Bueno sur mon haricot. Non, pas de mon haricot magique. Et je vais avoir 25 ans. Ah oui, c'est vrai. Et Coco et moi on a 19. Quoi ouais, Putain putain. Bon, on a 19 Bientôt 20 Pas bon, enfin, bientôt 20. Je pensais que vous êtes étiez... à.. Ah ça même. Ah bientôt. Oh vous qu'elle y pas sûr. Jack Non mais tu nous crois là Non. Ah Parce que je veux c'est bizarre. <rire> on n'a pas perdu non. du haricot. Non, non. Ah bah ça je sais pas. <rire> Attendez quelques années. Quoi Hein ah Quoi, <rire> Quoi Allo Je sais pas, ça capte mal là non C'est possible Oh non, pardon non, je, je voulais toucher le phare, vas-y, je vais bon. Oh putain Voilà <rire> Jacques, il est de ma vie. C'est Je comprends pas après quand on est là-haut, on fait quoi Ça se trouve, on a même pas à monter tout là-haut. Je... Oh mais regardez, il est où le portail On est de... voilà. Oui, bah oui, justement, ça veut dire... Attends. Faut courir oh, et sauter là-bas. Ouais mais je veux dire on va crever Ouais. Cette hauteur Non faut ouais. monter en haut, en haut, on aura un bonus. Ah, oh, sa merde la fiche de chouin, ça va, j'ai Oh non. Hein <rire> Putain, oh, ta mère <rire> <rire> C'est pas l'homme qui prend la merde. Et par contre, je suis tout en haut, ça sert à rien hein. Enfin bon, je dis ça, je dis rien hein J'ai eu un achievement par contre. Ah ouais Oui. J'ai eu le top of the stalk, donc c'était vraiment quelque chose, fallait vraiment monter là-haut. Attends. Quelle connerie. Ah c'est un secret. D'accord. C'est un achievement secret. Bon ah oui oui d'accord top un, of deux, the Je suis ouais. la reine des putes, je saute pas. <rire> non mais c'est trop. Bah... Du coup il y a quelque chose à faire avec le château. Bah oui. Putain c'est derrière le château. Oh Putain bah ouais. non mais il y avait pas de surprise là clairement on est trop con. Cool. Je trouve ça un peu débile ça c'est pas non non c'est pas cool. T'as fini. <rire> oh bah on a fini. <rire> ouais, allez, encore un. C'est le dernier. Let's go. Ouais, il ah, y a un mot de passe entier à taper. Ça va être chaud du quoi Ah, oui, je me disais, il fallait pas passer juste de l'autre côté. D'accord, ok. J'ai le, okay. oh, le troisième. Ok, on est en août. Le D, D, c'est le début. Alors, j'ai D, on a un D, un 3. Mais c'est fort boyard là. Oh je sais ce que c'est, c'est Diversity 3. Allez hop, vas-y, allez. Bien vu. Ouais Ouais, ouais, ouais bah, oh Et il n'y plus qu'à monter. <rire> wow. oh, c'est trop stylé, on dirait des pompiers mais à l'envers. Oh putain. <rire> ah oui Excellent, ah, vous avez complété le bah, bah, oui, parcours. Tu... Putain, il nous aura fallu pour ce en vrai. Euh, large. <rire> allez, file-nous, merci. Cool. Merci allez, Adam. la lune, la lune. Hein Oh Oh Oh oh, oh bien joué Oh ouais Je l'ai eu C'est moi Je l'ai ouais, eu Vas-y Vas-y Vas-y Vas-y Je l'ai eu Je l'ai eu et je m'en vais Non, je rigole Attends, regarde Ça va être joli D'accord. Regarde Waouh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 Putain, si je vais pas je mentir que là, j'ai cru que t'allais crever Vers l'infini <rire> et le... vraiment, là vous êtes tellement pauvres <rire> Vers l'infini et l'au-delà Let's go OMG, on est dans, on est dans quoi On est dans un dropper Ouais Mais putain, mais il est débile Ah merde Oh wow Oh putain oui oh, oh, oh, oh Au ah, putain Oh putain, d'accord, ok Eh, hey, je vais casser mon verre mais, c'est moi. Mmh, j'ai les rave. <rire> ah, putain. Oh, tu dis exactement la même chose qu'avant que je casse mon verre. <rire> putain. Ah ouais putain. Ouais, tu disais putain. <rire> oh, non, putain. Vas-y, ça... Let's go. C'est trop beau. Oh, putain, j'ai une chatte. Ah bon <rire> Et moi, j'ai une bite. <rire> <rire> oui, bah oui. Allez, Coco. Ah, putain. <rire> oh, allez. Eh, hey, t'as vu, c'est Batman, euh... là où Oui, oui, c'est Batman. Ah, voilà. <rire> Ouais ah, bon putain, là. Mais.. Coco il est tellement lent on fait un pique-nique. <rire> Regarde-moi ce compteur de mort. Mais.. <rire> ça marche pas, ça marche pas. Putain chiat. Allez. T'as merde. Ouh A deux doigts de la cota Let's go. Genre Coco il a réussi Bah oui <rire> Non J'arrive pas à y croire et je vous dis. Ça. Je j'en je, crois. Merde, je n'en crois pas mes yeux. Ah bah il faut le croire pour y voir. Euh, il faut le voir pour le croire. Long drive, oh là. Oh on fait du golf hein Ah putain d'accord Oh ça va être là, dur J'ai pas vu. Euh, tu vois le drapeau Ouais, allez. Ah, T'as des slimes en dessous Ah bah voilà, voilà. c'est bon. Ah putain. Bah excuse-moi hein, Ah je suis sur le drapeau carrément Oh des avions On dirait, eh vous connaissez les fous du volant oui Oh purée, on dirait pas ça, là, Bal Balthazar ah, et, et Balthazar et eux ouais. Alors Quoi Oui, voilà <rire> Pardon Oh, ça va être chiant, hein. Ouais, non, mais là, oh, il y a un problème, va... là Mais en fait, euh, tu <rire> sautes sur le bord du pif pour pas mourir Ah bon Ah, c'est fait exprès Oui D'accord Ouais, bah, sinon, t'as vu, tu te casses la gueule Bah, ouais Et là, je pense qu'il va falloir qu'on descende petit à petit <rire> Bizarre, hein, ce dropper-là, hein Regarde Coco, là il y a une toile d'araignée ici et c'est là oh. qu'il faut viser. Et c'est bon, j'ai trouvé... Je suis arrivé. Ouais. Mais quoi, là que ah quel oui. boss, quel boss. Eh ouais, merci beaucoup. Hein. Oh oui d'accord. Ah merde. Ouais, je, en fait je l'ai senti gros comme une barque. Oh, putain, oh merde. Alors... Pardon, je pensais pas. T'inquiète. Oh, oh, mes yeux. J'ai envie de mourir. Oh, What WOOOOO let's <rire> go Oh le truc de dingue C'est une cuisine, c'est parce que c'est une cuisine Non Mais non Non c'est regard... une nef <rire> Ah là ici purée C'est bon Euh... Ah oui Ouais mais euh... Ok oh. C'est de l'eau Non non J'y vais Ah oui c'est de l'eau C'est Mais non mais depuis tout à l'heure on pouvait sauter là dessus <rire> Depuis tout en haut on pouvait aller dedans hein. Allez go The Return Hein oui. Oh putain lol c'est... Si tu vois si ça va être familier Ah ouais Oui Oh trop bien Bon la cryo tu fais pas d'effort hein. Je suis mort Là, tu, Oh merde Tu, tu fais pas d'effort hein. C'est la première mob de diversity Oh Mais non le oui oui en bas oui oui Oh c'est trop cool Et genre euh, en mode dropper bah oui Logique Oh mais non ah, voilà. mais non bah, J'ai réussi Ah bah voilà toi oh. Bon bah écoute. <rire> <rire> La voilà. fin de en fait c'est. En plus fallait fallait faire ultra gaffe parce que là à deux doigts je faisais dans le vide Ah bah moi j'y vais avec trois doigts. Hein Ah Quoi Et, Et voilà. énorme Let's voilà. go J'y suis. Merci à tous. Ah ouais c'est des pop popcorn Oui c'est des.. c'est des popcorn. Popcorn là, Voilà, allez hop, c'est trop facile. Ah pardon, peut-être que. <rire> c'est un criouille au bout de sa vie. Regarde, il bouge. Crélo, plus. Je... Le gars il bouge. Dis, je t'ai coupé, <rire> coupé l'air sous le pied. A ah, l'ancienne, oh, ma te... gueule. Mais putain. Ok, c'est en haut à gauche. Premier en haut à gauche. D'accord, ok. En oh, bah, c'est là, voilà. Là, c'est un dropper. Euh... C'est ça. Oh, c'est des bites. Ah, non, c'est une épée. Ouais, ah, bravo. Ah, voilà, allez, maintenant, je vais l'affronter. Euh... Allez, mange ta mère. Paf. Coco, t'es trop voilà, chaud. Ouais. Oh putain, vas-y, je veux. J'ai ouais, oh wow. Let's go Putain, il s'est même pas visé, frère. Ah oh, voilà. C'est bien. <rire> C'est bien. C'est bien, Loulou. Bien. Hop là. Créo il est inarrêtable. <rire> <rire> Trichement, je m'en vais, mon